Yo les gars on est au Mérieux Trail C'est un beau petit bike park situé au dessus de Chambéry le Bourget du Lac Avec Paul vous le connaissez il était souvent dans mes vidéos Petit bike park aujourd'hui il y a deux pistes Il y a une bleue là c'est celle qu'on va commencer pour s'échauffer et la noire avec euh, on voit déjà là-bas quelques beaux petits gaps Ça va être bien sympa Caméra embarquée La bleue on commence l'Amérique La L'Amérique Jeu de mots Ça veut dire que ça va envoyer ça va être du flow des boss et tout ça je pense Allez go hop L'Amérique bébé Premier test on connaît rien Yeah Tu pleures Ouais, je pleure, <rire> émotion. Ça, c'était la bleue. Du coup, on va remonter tranquillou par la noire, voir un peu à quoi ça ressemble. Là, il y a déjà quelques petites bosses. Et là, la noire, c'est vraiment du, du gap, quoi. C'est pas des tables, c'est vraiment tu passes ou tu meurs. Franchement, cool. Après, je pense qu'on va bien se régaler sur la noire, va falloir la roder un peu. On connaît pas trop. Ouh ah ouais Lourd, lourd, lourd. OK, c'est une vraie noire, quoi. On va essayer de pas se faire mal aujourd'hui. Oh. Allez on est chaud pour faire la noire maintenant, ça attaque direct avec une table, c'est la double double poney elle s'appelle C'est pas une table ça Non ouais d'ailleurs c'est pas une table Mensonge pour commencer, c'est pas une table, là il faudrait enlever ici, c'est plutôt une bosse de dirt Elle s'appelle la double poney, on est deux, un poney chacun, <rire> ça fait double poney On va décomposer la piste parce qu'on la connaît pas du tout Là il y a un peu des locaux qui commencent à arriver, du coup ils vont nous montrer les traces Mais ouais là ça commence à vraiment gaper quoi, tu passes d'une bleue à une noire, il n'y a pas de transition, C'est faut y aller quoi Alors la première, ça commence direct, descente, et là cette bosse en mode un petit peu dirt Ok Ok. Tu commences Allez. Après il y a un échappatoire, sinon si vraiment on veut esquiver ce début, on peut faire vraiment une table ici. Par contre ça nous fait rater un bon paquet de boss haut en haut, donc c'est pas terrible. Mais il y avait cette option là. Wouh Easy Ah, c'est validé celle-là 4 mètres là je pense. 1, 2, 3, ouais. 4 mètres pour commencer, pas mal. Bon allez-y, franchement tu te laisses sauter Petit flot Youh après ce boss, ça enchaîne avec un virage à droite, un virage à gauche. Donc là, vous voyez, on est bien sur la noire double poney. T enchaîne avec un gros gap ici, bien creusé. Il faut arriver vraiment là bas, tu vois. Et encore un virage, encore un virage. Et après, il y a du saut de ouf, pas le choix pour passer. J'y laisse mon vélo là. Comme ça, en plus, on voit la distance, tu vois. En vrai, la distance, ça va parce qu'on est quand même un m 50 plus haut. Justement, il faut presque la casser, presque un peu l'amortir. Sinon, tu vas arriver trop loin. On va voir Polo qui le fait une première fois propre. Yes, et là, virage, saut, virage. Yes, Celle là ça va, c'est validé. Oh. Je sais pas, j'ai pas compris. Oh, j'ai fait une récepte <rire> sur la scène, j'étais même pas les pieds dessus. J'ai voulu faire un truc comme ça et genre mes deux pieds sont barrés. Oh, je suis de la mort. Après il y avait le saut là. C'est bon, c'est validé, on passe à la suite. <rire> est bon. Tu vois l'importance des pédales auto là. Drop, après le bon gros drop. T'arrives full speed du haut et là tu vas à l'aveugle. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, il y a bien 9 mètres. Yes. Bon, attention, celui-là, il fait combien On va atterrir tout là-bas, là-bas. 5, 6, 7, 8. Encore 9. Bon, le connaissant, moi, je dis qu'il peut à peu près atterrir vers ici, là, je pense. On va voir ce que ça donne. Bah, nickel. Bon, bah voilà, hein. par là à peu près. Hein. Bien sûr, l'avant, nickel. Tout ce qu'il faut pour mourir. Allez. Tu veux que je monte quoi T'arrives à taper la marche là Non. <rire> oh, vas-y, ça peut être magnifique. Bah, C'est sûr que non. Pédale auto. Euh... Vas-y, montre-moi ton passé de trialiste en pédale auto. Petite sortie roue arrière. Yeah. Yes. Là, vas-y, ouais, ça monte. Allez. T'as une protecte sous le pédalier, non déreste, ah non, t'as pas de protèque. Non, j'ai rien du tout. Ah, ça se tâte, ça me plaît, ça. Euh... Vas-y, je t'assure, je, je, je fais la parade. Un bon tapé arrière, comme la moto trial. Je tapes ici la roue avant et boum, hop, hop, vas-y, tu retiens. Faut que je tienne la caméra aussi, il faut. Si y a une chute, c'est la caméra d'abord. Yes, je pousse, je pousse. Hop, hop, hein Voilà, faut chauffer. Ici, je suis sûr qu'ils l'ont jamais fait, ça. Hein. Tu marqueras l'histoire du Merio Bike Park. Hein. Voilà. Ça c'est bon! Objectif, rester sur la roue arrière. Ben, au moins 1m35 là. Au, au moins, hein. au moins, ça arrive presque <rire> au niveau de ta tête. <rire> J'essaye de rester sur la roue arrière, c'est mon objectif moi, en mode vrai moto trial. Allez. Oh. <rire> oh, voilà. Tu vois pourquoi j'ai peur avec <rire> les pédales auto? Là! Au niveau! Yes Paul il nous propose un concours de plat. C'est-à-dire en gros faut sauter de là. Tu vas arriver les deux roues d'un coup comme ça. Pff. Ouais, celui qui enfonce le plus les... les suspensions. Vas-y bah alors remets, attends, attends on va faire un truc. Remets les petits trucs là. Voilà, bah là t'en as pas, assez con. Ah ouais. Ah là tu l'enfonces, c'est obligé. Pff. Ça a pas bougé. Oh même pas au bout. Hein. Bah ouais. Bah ouais c'est solide. C'est ça es trop... pour 4 tokens. T'es trop gonflé, bah moi je pense que je vais aller au bout hein. Regardez. La petite fox, Voup. Ah, non, ah bah non pareil bah c'est bien c'est qu'on s'est réglé les ouais, suspensions nickel Ok on a trouvé des locaux pour une partie freeride Bon pour l'instant on est sur une course de cross country là hein. on cherche une barre rocheuse Polo, oh c'est pour toi ça sélection trial pour en mettre le pied Pédale auto Oh là là Tout prévu Ah ouais mon gars Ah ouais non. Ah oui c'est quoi Ah <rire> oh, effectivement Tu l'as fait là Oh non Non Faire du haut, je peux plus de 2 mètres de haut, mais sinon la réception. Ou alors faut arriver suffisamment loin pour être dans la descente. Ah, je sens chaud, ah, ça va j'arrive. Speed à plat, récepte là. Ok, tu vas direct, Paul Vas-y. Ouah, c'est fat. Yeeeeeee yeah. wow. Bah voilà Bim, réception en plein dans la racine là. Il y a juste une racine, t'es arrivé dedans quoi. pec. Ça va <rire> Oh là là, celle-là, elle est dingue. Ici, raser les arbres et arriver juste derrière. Ici, là, là si tu es un peu trop droit, tu finis dans le dans le fossé. Et là, tu viens d'un beau virage. Ça aurait été cool d'avoir un mec qui connaisse vraiment le speed pour nous guider. Allez, en intégrale. Moi je te lance un petit défi Paul, pour terminer la journée à la bien On se fait la dernière bosse et on se fait un petit concours Le but c'est de sauter et d'arriver stoppie et de faire le plus long stoppie pour arriver Très mauvaise idée ça hein Ouais, si, euh, potentiellement c'est la double poney donc il faut, faut lui faire plaisir Qui commence Bah toi Ah ouais Bah oui Allez je commence, vas-y prends la caméra Ah je l'ai raté Deux essais Allez <rire> celui-là, il va être dur à battre mon gars. Ok. Là, là j'ai la pression là. 4, 5, 6. Ah puis il a vraiment pris sur l'arête. Hein. On verra. À toi. Hein. C'est moi arrivé Tu mets tout, tu tires les pieds avec les pédales auto et c'est bon. Ouais, <rire> ce qui est dur dans ce défi, c'est qu'on peut pas juste se focaliser sur cette bosse. C'est qu'il faut réussir à faire toute la ligne bien propre. En gros, 4 bosses au-dessus, on part de 4 bosses au-dessus. Il faut être propre, propre, propre et celui-là. Et le stoppie, il faut vraiment le plaquer, tu vois la bosse, elle est bien raide au début, c'est cette partie là où il faut plaquer, tu plaques là, tu es un peu mort, c'est compliqué, du coup, faut être vraiment précis, est ce qui va battre mon record, qui est ici, hein. regardez, tac, tac, tac, je vais laisser la pierre ici, content en tout cas, deuxième saut, allez, encore un, Stoppie de la mort Wow, yeah. Un poil just, il manquait le petit ouais. L'engagement c'est le premier Tu vois je crois que t'as stoppé ici Comparé à là-bas tu vois, j'aurais pu gagner un peu ouais. Deuxième essai, va-t-il remporter ce défi Ça c'est le défi qui fait peur Bon avant de voir si Paul va battre mon record Je vous remercie les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Pensez bien sûr à lâcher un petit pouce bleu ça fait plaisir Ça montre que vous aimez vraiment le VTT Et puis le merveilleux Trail, super spot Franchement à côté de Chambéry, Aix-les-Bains Vraiment première fois qu'on venait, c'était super cool Il n'y a que deux pistes mais Franchement, ça fait plaisir. Bien engagé, il faut déjà avoir un bon niveau pour la noire. Mais la bleue, il y a moyen de se faire plaisir. Donc, euh, allez-y, je vous mets toutes les infos dans la description. Et Paul, t'es parti Ok, il y va. Allez, pensez à vous abonner. Le dernier saut. Allez, ça plante. Ouah <rire> On va jouer. Nice. Qu'est-ce que t'as pensé du, de ce petit trail merveilleux c'est super top. Tous les jours. Cool. le bien fait. À l'américaine, lisse, ouais. un billard. Bien. Paul, on le retrouve au Setlo cet été, si vous voulez des coachings cet été. Et puis, il suit le team d'Orval en descente. Donc, allez suivre aussi le team d'Orval parce que c'est grâce à, à lui. À lui qui sont aussi bons, hein, tous ces gens-là. Ça doit être ça. <rire> Tchuss Salut, à la prochaine.